Salut bienvenue dans ce deuxième tuto consacré au motifs d'un Inkscape. Nous allons voir comment réaliser ce type de motif. Donc une petite explication avant. Voilà la, la construction de, de cet objet que nous allons devoir réaliser. Donc on a ici un carré euh, qui va nous servir donc, de fond. Au-dessus, nous avons un groupe composé de six pommes. Donc les six pommes, les voilà. Cette pomme-là a été clonée pour réaliser ces trois, trois clones ici. Et l'objet qui nous sert de fond a été cloné pour réaliser une découpe qui va se situer donc tout en haut et qui va découper les pommes. Et ensuite, nous allons créer un groupe avec la totalité de ces objets. L'objet ainsi obtenu, donc celui-là, est placé au milieu et cloné, il me semble, huit fois et trois, oui, huit fois, pour pouvoir placer correctement justement cette petite pomme ici voilà pour la petite explication technique donc je ferme ce document, je vais ouvrir motif base je fais apparaître la palette des calques je masque motif j'active motif, je clique sur le calque motif pour bien travailler dans celui là et je vais tout de suite sélectionner l'outil créer des rectangles et des carrés je clique dessus je clique, je glisse en appuyant sur CTRL pour avoir un, un carré. Je lui applique tout de suite une petite couleur orange. Je supprime le, le contour en appuyant sur SHIFT et sur la croix ici. Je peux peut-être le réduire encore un peu. Voilà. Je zoome en cliquant sur la molette de la souris. Je place cet objet-là à l'arrière-plan. Je sélectionne ma pomme que je place ici. Je vais l'agrandir un peu cette autre pomme voilà et celle-ci donc comme vu précédemment cette pomme je vais la cloner et la placer aux différents coins trois fois donc, pour l'instant je la place un petit peu n'importe comment c'est pas, pas très grave je sélectionne mon objet de fond que je groupe que je clone avant ça je pense à grouper les pommes voilà donc je sélectionne mon objet de fond qui est groupé, c'est bon, je crée mon clone qui vient se placer devant tous mes objets, je clique sur mon groupe de pommes, je fais clic droit, définir une découpe, où j'aurais pu aller également dans objet, découpe, définir une découpe, voilà, je fais un rectangle de sélection, j'ai deux objets qu'il faut que je groupe, en cliquant là dessus pour n'en avoir plus qu'un. Donc cet objet étant réalisé, je vais bien sûr le cloner en cliquant là-dessus. Je vais activer l'aimantation la, de la boîte englobante, donc par rapport au coin. Donc là, j'ai mon clone. Je me mets ici dans ce coin-là. Je clique. Automatiquement, c'est euh, magnétique. Donc je le clone. Hop. Donc, je sélectionne ce coin. Je le place. Voilà, il se place correctement. Je recrée un clone. Je tac un clone. Voilà. Alors je peux dupliquer, hein, ça reste quand même un clone. Je sélectionne les trois objets en haut, je les duplique et je vais les placer tout en bas. Alors là, on voit qu'ici la jointure est très mal faite. C'est ce que nous allons maintenant régler. Alors il me semble qu'il y a un petit souci ici. Voilà. Je vais passer en mode d'affichage contour pour voir ce que ça donne. Alors on voit ici qu'il y a un petit problème, donc je les place correctement, voilà c'est bon, voilà, le petit dernier, hop. non c'est pas celui-là, décidément, hop là c'est parfait, tous mes objets sont bien placés je repasse en mode affichage normal ou ctrl 5 je sélectionne ces 8 objets je les groupe et je vais les verrouiller donc objet propriété de l'objet verrouillé on va pouvoir placer donc la pomme alors je double clique plusieurs fois pour atteindre voilà, ce clone ici je vais activer ici l'aimantation au nœud, donc j'active ici tous ces paramètres, tout simplement. Je sélectionne l'œil à cet endroit-là et je vais le placer juste au-dessus de celui-là, étant donné que le magnétisme existe, il devrait se placer correctement. Voilà. Alors bien penser aussi à aller dans les préférences d'Inscape, parce qu'un objet verrouillé, voilà ici, il faut que ce soit décoché. Donc si c'est décoché, même si l'objet est verrouillé, on va pouvoir bénéficier du magnétisme. On va pouvoir placer maintenant cet objet là, je double clique plusieurs fois, voilà il est sélectionné, j'ai bien mon clone ici, je sélectionne l'œil, je le place au dessus de l'autre en principe avec le magnétisme vous voyez il se place impeccable. On va terminer par celui-ci, je sélectionne l'œil donc je double clique plusieurs fois, c'est bon ça suffit, je clique, je me mets au dessus de l'autre et voilà. Voilà mon objet central, a été correctement réalisé. Je peux créer maintenant un clone encore que je vais mettre ici. Et ce clone, bien sûr, je vais en créer un motif, objet en motif. Et comme tout à l'heure, comme dans le, le tuto précédent, avec l'outil F2 ou Éditer les nœuds, je peux le réduire et j'aurai quelque chose d'impeccable. Voilà pour ce petit tuto.